Et, et voilà tous ces années aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft, aujourd'hui je vais vous montrer 10 façons de mourir dans Minecraft. Donc il y a 10 coffres dans, dans ces coffres-là, il y a des façons de mourir, bon, ça des façons assez simples. La première façon, briquet, et ce bloc-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec un briquet Première façon, mourir dans Minecraft, la brûler, brûler en fait, on va brûler. Ah, il a plus de briquet. <rire> le briquet, est mort. Voilà. Parti enfumé. Ah, c'est comme... Ah, mais Je pensais que ça allait quand même rester le bon, C'est pas ah, grave. On a eu la première façon de mourir dans Minecraft. Donc, maintenant, tu sais, une façon de mourir dans Minecraft. Un arc et une flèche. C'était comme ça. Et voilà. Ça j'ai perdu un cœur par un. Merde, j'ai raté celle-là. Ouais, je pense que être beaucoup plus long, mais non. Peu que c'est chargé, votre puissance. Ah, il y aura mieux. non Ah <rire> y raté. Ouf Ah, ça fait mal. Disons, dernière flèche. Encore. Enfin, dernière flèche, note. Et voilà. Cette fois-ci, j'arrive pas perdu l'item. <rire> voilà deuxième façon de bouger la flèche avec l'arc, c'est marqué, je suis tiré dessus moi-même mais... alors ah, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on se, se avec de la terre tout ça bah une tour. Alors, on va faire une tour parce que là c'est bon et faire une dérive de chute du coup je ne sais pas comment je vais récupérer ça mais tant pis il va récupérer voilà <rire> ouais, mais ça se mouche du coup je ne je peux voilà c'est bon Alors, voilà hop ensuite le prochain cactus c'est du sable bon là il y a du sable à... je vais vous montrer voilà. piqué faire piquer par un cactus, un truc de de terre dans voilà. C'est piqué à bord. On va laisser là le cactus à Un sodo. Tiens tiens tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un sodo Comment je pourrais mourir après Voilà. Comme ça. Ouais. C'est la mort noyable. Je vous montrerai un petit peu Voilà, ça c'est bon là. Voilà la noyade, prochain coffre, c'est celui Vu qu'il y a un nouveau truc, là c'est pas de noyade, mais c'est mourir de, de froid. Voilà, on va mourir de froid. Je sais je le jour dessus. On va enlever la régine. On va enlever la régine automatique. Non, mais... faut enlever la régine automatique. Si vous voulez mourir de froid. Sinon, vous ne mourrez pas. est mort de froid, voilà, ouais. donc on est mort de froid, oh, ok, donc sable, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec du sable On suffoqué oh. dans un mur. C'est assez violent pour vous dire que, que en fait je suis là. Voilà. Hop là, voilà. On a suffoqué dans un mur et tout. Donc c'est un coffre là. Hop. On a suffoqué dans un mur. Alors là, TNT, briquet, vous savez qu'est-ce qu'on va faire Alors nous on va pas se brûler, on l'a déjà fait. Mais on va s'éloigner parce que. On va. Explosé Donc mourir dans une explosion. Cosa par une tente. Ouais. Il est mort causé d'une une explosion. Le prochain à de la Bon ça ressent au premier.. à la première mort, mais c'est une façon quand même. La <rire> dans la lave, bon, dans la lave. Et le dernier. On va dire contre un joueur. Ou contre un mob. Comme vous préférez. Moi, pour moi, c'est plus contre un mob que un joueur. Donc, pour ça, on va attendre la nuit. Parce que voilà. Bon, on va on va, va le hein, là un peu. Voilà. On, on pose deux zombies. On se fait tuer par un mob ou un joueur. Voilà. Voilà. On se fait tuer par un zombie. Donc, c'est joueur et mob. Par contre, tu te casses pas. Non. Faut que fasse mon intro. Attends, je vais jour. Laisse-moi jouer. jour. Ah putain. Donc voilà, je vous ai. Y... Euh, oh putain, mais ils vont me faire chier, moi. Bon. Attends, je vais me mettre un game mode. Bon je suis un pro et tout. Et ben je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo euh, sur Minecraft ou sur un autre jeu. À bientôt